Mes chers vrais Yaran, devant vous, ma seule arme est la vérité. Trop longtemps, les hommes politiques ont volé notre pays. Mais vous avez choisi un projet, un remède, une route vers le paradis, le viviro. Élaboré par nos meilleurs scientifiques, le traitement anti le plus efficace du monde entier. Cultivé dans nos champs de tabac et modifié avec le plus pur des engrais, le viviro. Et la clé pour reconstruire notre paradis. Mais notre paradis a un prix. Ça, nos ennemis ne le comprendront jamais. Yara ne m'a pas élu pour des tâches faciles, mais pour faire ce que je dois. Alors, avec ce nouvel élan, je dois étendre l'appel du paradis. De vrai Yaran Recrutés sur notre île pour produire assez de viviro pour soigner le monde et sauver notre pays. Ces Yaran chanceux seront désignés par tirage au sort. Même mon fils Diego pourrait être enrôlé dès demain. Hey, Danny. Daniel. Comme un vrai Yaran, éteins-moi cette merde. Vie, le sourire aux lèvres. Voilà exactement ce que veut, Castillo. Arrête la politique, l'État. Tu crois vraiment qu'ils enrôlent que des vrais garans C'est des parias, des pauvres, des orphelins, ils sont comme nous. Ils ramènent du passé l'esclavage à Yara. Tu piges pas Ouvre les yeux, putain Attends. T'es parti dans la jungle avec une bande de guérilleros. C'est Libertad. Hein Et maintenant, tu veux nous recruter pour la croisade de Clara Garcia Non, mais dites-moi que je rêve. Danny Dis quelque chose, putain Ils ont écorché mon nom. Danny, tu pourrais aider Libertad. Tu sais faire. T'aurais pu être militaire si t'avais un peu de discipline. <rire> Viens avec nous, Ulita. Ah, T'écoutes jamais rien, Danny. Allez, on se barre. Le bateau attend. Cocktail au Mexique. Resto à Miami. Ah, conno Putain de blackout Non, c'est pas un blackout. Attends, t'as un flingue Eh hey, qu'est-ce qui se passe C'est la fin du monde. Que tous les appelés se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. Oh, putain Oh, putain Que tous les appelés se manifestent. Nous devons reconstruire On se tire. le paradis. Tous ensemble. Alero, non Que tous les appelés se manifestent. Alero, baisse-toi. Prêt, Castillo. Ça Non. Que tous les appels se manifestent. Nous devons ouvrir le paradis. Dani, faut y aller. Allez. Le, sur le, le bateau. Tu m'accompagnes. Jure le moi, Lita. Ok. Allez, viens, Dani. N'éloigne pas, Alita. Faut qu'on arrive au bateau. Ok, Dany. Quand on arrivera à Miami On rendra hommage à Alero. C'est promis. Montrez-moi vos papiers Que tous les appeler se manifestent. Nous devons reconstruire le paradis. la cible je te tiens Oh, merde merde un char Pas faut qu'on arrive au bateau. Ok, Danny. Montrez-moi vos papiers. Quand on arrivera à Miami. On rendra hommage à Alero. C'est promis. Cette place. Ils vont nous voir. Mais non, ils vont confiance. Ça fait un paquet de soldats, Alita. Passons par les égouts. de Guerrier Rose de la Révolution de 67. Tu reconnais les symboles Ouais. Enfant, on m'envoyait souvent. – Voyez pouvoir !– Pitié Non la surface Bien, le bateau va pas nous attendre. Vamos, vamos Merde, sans issue. Traître Des faux Yaran Je vous vois, traître Soldat, Il y a des soldats euh, par là Reste avec moi, Lita. Tirolier. Allez, allez. Comme pendant nos classes Allez Elle laisse l'armée nous massacrer. C'est la police. La noche de la muerte. Le bateau est là-bas. Cours ah Dépêche-toi, Alita. On y est presque. Pitié! Laissez-moi monter! Pitié! On doit monter dans ce bateau! Grand-mère, qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes de baseball? T'as aucune idée de leur valeur? Laisse-nous passer! Oh, mais merde Marco, quel sens de l'accueil? Danny, t'es en retard. Il est où, Alero? Il a filé sa place. À sa famille. C'est des conneries! Alero est un orphelin! Alero ne va plus pouvoir voyager maintenant allez marco laisse les monter allez dépêchez vous merci ça hey, me laissez nous monter gracias t'inquiète pas pour ça Chamaco. tiens c'est tout ce que j'ai c'est pas normal, Danny. On ne devrait se battre, pas s'enfuir pas chez les Yankees. Allez, Ro, t'as fait un putain de cadeau, Lita. On survit. Comme à l'orphelinat, comme à l'académie. C'était quoi Que je suis au nom, non, non <rire> Il y a longtemps, avant d'être El Presidente, mon père aimait pêcher. Nous pêchions sur un bateau comme celui-ci. Nous prenions plein de poissons, et ensuite, nous les relâchions. Il disait, le but n'est pas de toujours s'empiffrer, mon fils. C'est également... un challenge. Sauf, quand il capturait un énorme marlin bien charnu, il était trop fier. Espèce de dingue Vous empoisonnez Yara et vous empoisonnez votre fils J'ai ferré un énorme poisson aujourd'hui. N'est-ce pas Diego Diego Mais non Je t'ai trouvé, fils. Il faut rentrer à la maison. J'en ai assez de cette vie, papa. Nous n'avons pas le choix. Libère-les. Ils peuvent travailler pour le Viviro. Vérité ou mensonge Vérité. Ils feraient de bons ouvriers. Ils pourraient rebâtir le paradis. Mais si tu tenais à ce qu'il survive, tu n'aurais jamais choisi d'embarquer sur ce bateau de misère. 13 ans seulement. Et Diego a tellement de compassion pour son peuple. Ce poisson, nous le ferons et le relâchons. Qu'est-ce qui se passe là, putain? On est dans la merde. Vamos, vamos! Danny! Ah! Je sens plus mes jambes Merde, Lita, tout est de ma faute Mon téléphone Laisse tomber, Lita Mon téléphone C'est la plage, Danny Ce putain de destin Quoi C'est là qu'elle se cache Clara, Libertad, Julio Merde, Julio Tout est là Prends mon téléphone Suis le code comme quand on était plus jeune. Arrête, Lita. Tu vas t'en sortir. Je vais trouver. Non Faut lui donner ça. Clara peut t'aider. Tu comprends pas. T'as toujours eu de la chance. T'en as toujours eu. Lo siento ahorita. C'est mort. Putain. Je devrais récupérer le matos que je trouvais me barrer d'ici. C'est ça le destin Repose en paix, Elita. Merde. J'ai plus de balles. Vais-ce au camp. Merde, qu'est-ce qui tire Faut pas faire de bruit. Ça doit c'est la des de l'intérieur. comment savoir que tu bossais pour Merde. Une patrouille. C'est pour ça que je t'ai buté. Je vais le signaler au chef. Toi, tu vas te faire bouffer petit à petit par les crabes et les rapaces. Ils adorent la chair pourrie. Tu vas voir. Ferrance Je vois les... Je suis pas la seule personne à rechercher Clara. C'est quoi Ça pourrait servir. Rejoindre Libertad, voler un bateau, se tirer loin d'Ira. Facile. Et voilà que je me parle maintenant. Parfait. Oh merde Sont Durs pour les guerriers roses. Ça fait un bail que je me suis pas servi de ça. Là, ah, voir personne. Va vais oser te montrer avant de me tuer. Je suis Danny, un ami de Gita. Silencio. Tu es le seul survivant? Réponds-moi. Je répète, tu es le seul survivant Si, quelle chance. Lita savait les risques. C'est tout ce que t'as à dire T'es là, c'est ce qui compte. Pas pour longtemps, crois-moi. Je compte bien me barrer d'Ira. <rire> Mais t'es dans mon camp. J'ai besoin d'un refuge, quelques jours. Libertad n'est pas une ONG, désolé. Mais Lita m'a dit que... Lita disait aussi que t'avais du cran. Comme mierda T'es orphelin, c'est ça C'est dingue comme les amis peuvent remplacer la famille. N'oublie pas, Danny, Castillo t'a laissé sans famille. Pourquoi tu veux te barrer j'ai vu Castillo faire exécuter un bateau rempli des nôtres. Tirez-vous aussi loin que possible de ce psychopathe. Tirez-vous. <rire> Quand la tyrannie fait loi, la révolution est un devoir. Cité Bolivar te sauvera pas. C'est de Pedro Albissou. Tu vas sauver Yara avec tes bouquins Oui, j'ai même une liste. Élection libre, expression libre, des parias libres. un pays sans les Castillos. C'est simple. C'est simple Castillo a quoi dans les 300 000 soldats, je vois six guerrières au sabou et toi avec une balle dans la jambe. Tu ne me crois pas Je vais te montrer. On a lancé un assaut sur cette île depuis notre base. C'était une opération classique. Attaque de champ de tabac à Viviro, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guérilleros, 54 ont été tués Tu dois retourner à ta base Oui, mais cette île est soumise à un embargo On n'a pas de bateau, pas beaucoup d'équipement Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de viviros. Mais on est des guerrieros. On connaît l'île comme notre poche Tu connais déjà nos passages secrets Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara Et maintenant, ils sont à nous Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Ira. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je suis pas un guerriero. et Lita le savait. Je t'offre la bouffe, un lit, et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer Alors tire. Installe-toi, et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. J'ai attaqué cet archipel avec un homme du nom de Juan Cortés. Il m'a aidé à monter Libertad à partir de rien. Juan est un maître espion de l'époque pré castillo Il peut te construire un putain de missile à partir d'un bac à glaçons. Il a bossé pour Espinosa et le KGB, puis il est passé à la CIA et au Mossad pour le fun. Juan est mon mentor, mais il est instable et alcoolique. Quand tout s'est pété la gueule, il avait si honte qu'il s'est tiré de mon camp. Les soldats de Castillo se feraient une joie de capturer un agent double comme Cortés. J'ai besoin de lui au sein de Libertad, Danny. Il veut plus nous voir, mais toi, il te connaît pas. Prends cette oreillette. Juan les avait conçus pour nos communications. Ensuite, va au village. Tu ferais bien de commencer par le bar, ok Rends-toi dans ce village et amène-moi Cortés. J'espère pour toi qu'il est sobre. Tu comptes vraiment laisser cette crevure rester là Et pourquoi pas, Roule Je sais pas, je crois qu'il vient d'espérer ça. Ouais, ça me dit trop rien. Ton oreillette marche bien, tu me reçois 5 sur 5. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'ennui. Surtout dans les zones truffées de soldats, d'accord Ouais. Entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Un homme du de Ce nom me dit rien. À quoi il ressemble Vieux, il porte un chapeau de type Fedora et des fringues de touristes. Il parle sans arrêt. Désolé, Seigneur. Je ne l'ai jamais vu. Et la terroriste de Libertad, Clara Garcia Non, non plus. Tu es sûre Oui, certaine. Tu pêches dans cette baie avec ta famille, non Si, Señor. Avec mon père et mes trois sœurs. Si j'apprends que tu m'as menti, je viendrai leur rendre une petite visite. Compris Por favor, Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Ok. Ça vaudrait mieux pour toi. Je vous le jure. Vraiment. Salut. Comment ça va Je vous en prie. Je pas Moi, signora, pas C'est très grave, ça. Je suis désolée, j'ai dû les laisser à la maison. Je vais devoir le signaler dans mon rapport. Por favor, signora. Euh, on doit pouvoir s'arranger. Ah ah Il faut partir Hello. Qu'est-ce que il me fait ça Non, nos frères, Où il est J'en ai aucune idée. Arrête de mentir. Tu sais qu'il a rejoint les tyrans. Voilà. Oh. On dirait bien que c'est Juan. Bon chien. Aujourd'hui, on boit un coup dans le bar le plus miteux ou bien de Colombie, du Kirat ou de Tchétchénie. Laisse la bouteille. Ce sera plus simple. De nada. Guapo, écoute-moi. Règle numéro 16. Un guerrier héros ne connaît jamais le repos. Il y a toujours une autre guerre, un autre rade, un autre barman pas beau à boire. Juan Cortés. On peut jamais être tranquille, Guapo. Par un putain de zoo ici, l'ancêtre. Clara m'envoie te chercher. Si. J'ai appris il y a longtemps à ne jamais douter d'elle. Tu verras. Mais je te connais, toi. Tu dois confondre. Si, je te connais. Comme si je me voyais dans un miroir, Guapo. Mais qu'est-ce que tu racontes Tes yeux, camarade. T'as une faiblesse. Tu te prendras pour un héros, mais tu deviendras accro. Exactement comme Juan Cortés. Santé. Laisse tomber, je suis en train de perdre mon temps. Tu sais siffler Quoi Non, tu sais pas siffler. Conio, pinga. Espèce de rat. Hein tu vaut plus mort que vivant, en fait. Si, Wapo est amoureux de toi. Et j'ai ruiné le seul exemplaire de mon livre. Bon, les amis, on y va Une fois encore, je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Camion. J'ai toutes ces balles! Allez! Nous Bravo! Laissez! Continuez à vous battre! Ah Ouvrez-moi! Bouffe-le, Guapo! Bouffe-le! Ok, c'est bon en nous avant que l'armée toute entière réplique. Mierde. Oui, mais toujours Lucie. Je te suis, le vieux. La mort peut bien attendre. Wapo veut être ton ami. Ou alors il a juste envie de couler un bronze. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Vamos. Allez, on fout le camp d'ici Arrête de déconner, faut y aller On voit que tu sais te servir d'une arme. C'est quoi ton nom Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende. Un ex du KGB, de la CIA... <rire> J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanova. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortés, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son petit. Attends. Changement de plan, Danny. Vamos. On est censé retourner au camp de Clara. Où est-ce qu'on va là, bordel? Tu vois cette fumée Ça veut dire que la tour de guet vient Quoi Tu veux que j'ai. Au moins je peux compter sur toi, Guapo. pourrait peut-être servir. Encore de la récup pour Juan. Un message du lion de Yara, El Presidente et Anton Castillo. La révolution est un virus. Il infecte la jeunesse de gara et transforme des patriotes en animaux et en meurtriers. Il contamine nos institutions, notre culture, notre mode de vie. Ce virus détruit tout ce que nous avons construit si difficile. Passons aux choses sérieuses. Le seul moyen d'arrêter l'infection est de détruire sa source, Clara Garcia. Il faut couper la tête du serpent et laisser pourrir le reste de Libertal. J'ai trouvé ton treuil, Croan. Bien joué, Dali Maintenant, mène-toi le train, faut qu'on retourne au camp de Clara Oui, c'est ce que je dis depuis le début. Ok, on en a euh... plus ce qu'il en faut. Foutons le camp d'ici Alors c'est quoi tout ce bazar Tu construis quelque chose Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerrieros savent attendre. Comme une araignée dans sa toile, ou un tueur en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce trou J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allé bien loin. Ouais, ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico pile pour notre petite invasion de Sanctuario. Tombé direct du ciel. Non, je voulais... C'est quoi, ton histoire Un orphelinat, espérant de ça. Puis l'armée. Je suis pas un guérillero. j'ai juste Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guérillero un jour, guérillero toujours. Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accro à la poudre blanche, Danny. Il n'y a pas d'autre la solution. L'autre solution, c'est l'Amérique. <rire> Bien sûr. Et tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein Non Guapo déteste Lila. là si vous êtes si proche, pourquoi il me suit Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Guapo. Ouais, je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélico avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique non, je... Il est cloué au sol. Mais j'y travaille. Patience, Danny. Maintenant, Juan Cortés va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. Je t'ai déjà parlé de la règle numéro 9. À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Le retour de la légende Ouais, bah, la légende doit aller pisser. Qui c'est Une journaliste qui a osé traiter Anton de fasciste. Depuis, c'est une paria, une esclave de son paradis. Et ce n'est pas la seule, Dany. C'est temps que t'apprennes à bricoler, Danny J'ai monté un moteur de tronçonneux sur mon vélo à 6 ans, Juan. Le blocus me force à bricoler tous les jours. Ah, tu parles de survie Dans la guérilla, bricoler, ça se résume pas à faire avec ce qu'on a. C'est répandre le chaos avec tout ce qu'on a. Je t'écoute, vas-y. L'établi est le meilleur ami du guerriero. Vas-y, Danny. Alors, regardons un peu tes armes. Ne le prends pas mal, mais ton fusil, il est banal. On va s'occuper de ça. Règle numéro 9, toujours utiliser. Parfois, je cogite dans mon lit et je me dis, Juan, comment faire pour buter les gens plus vite La réponse, c'est les balles à tête creuse. Super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons un peu ton autre fusil. Imaginons que ta cible porte un casque et un gilet par balles Il va te falloir des munitions perforantes. Ces balles sont fiables et précises. Elles transpercent le bien. Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. Leur est venu de fabriquer ton premier silencieux. Ça va te transformer un bang en bang. Oh. De... T'as vu comme c'était facile Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traîtres. L'établi est ton ami Il pourrait même devenir ton meilleur ami. Fais-toi la main. Toujours de la, de la chair fraîche. Ah, Fabriquer des trucs, je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Ça te dirait d'aller promener, Guapo C'est ton crocodile Une nouvelle tête. Danny, j'ai de grands projets pour toi. Mais d'abord, il faut que tu me ramènes quelque chose. Je sais, tu vas me dire... Mais c'est quoi, Juan Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut ni le manger, ni lui parler, ni le mettre dans ton froc. Je sais, tu vas ajouter... Mais il est où ce truc, Juan Passe jusqu'à la tour radio et suis la piste en direction du nord. T'arriveras à un camp abandonné du côté est de l'île. Je vais te l'indiquer sur la carte. Tu retrouveras mon contact là-bas. Elle te mettra au jus. Et Danny, si tu réussis ton coup, je te donnerai quelque chose pour m'avoir tiré du fond du trou. Un vieil ami m'a donné ça pour lui avoir sauvé la vie. Mais c'est pas que tu m'as sauvé la vie, mais c'est... Ah, allez, fous le camp, je veux plus te voir aussi facile que de fumer un cigare le dimanche. Voilà. Garde espoir. Euh. pas monter à cheval depuis l'entraînement de base. Vamos, Eh vous, bougez. Ah Ici. Ah C'est bon, tout va bien. Calme-toi, t'as rien à craindre. Doucement. <coughs> Vamos. pour les nuls. Les postes de contrôle empêchent les habitants de se déplacer dans Yara. Leurs foutues lacèrent les pneus des bagnoles. Enfin, sauf si t'es à chevel. Je sais, j'ai eu ma dose à Esperanza. Sécurise les postes de contrôle, détruis les panneaux officiels, et regarde Libertad de renaître de ses cendres. Les gars qui, Personne n'a vu Garcia rien qu'aujourd'hui. Sur deux en même temps, de part et d'autre de l'île. Et vous savez combien de personnes ont vu ce putain de Juan Cortés Encore plus. C'est un vieillard avec une chemise à fleurs, un cigare et un chapeau. Je te Vas-y. C'est <haz> jó döp J'ai trouvé la tour. Continue comme ça, Danny. Trouve le chemin des camarades et suis-le jusqu'à mon contact. Bien reçu. Je me mets en route. description de Juan est plutôt fidèle. Je m'appelle Raissa et je vais t'aider à détrousser Castillo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on lui pique au juste De l'uranium appauvri. <rire> Pardon, j'ai cru entendre uranium. C'est bien ce que j'ai dit. Écoute, j'ai grillé mon dernier contact dans l'armée qui le traquait pour Juan. T'es une ancienne militaire Comme tout le monde, non Ok. Montre-moi où il est. Commence par prendre ce parachute. Fais-moi confiance, ça peut te sauver la vie. Ensuite, je te conduirai au vieux fort espagnol. Il est verrouillé de l'intérieur. Appeler ou volontaire Appeler. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi Volontaire Je voulais devenir soldat. Portez-lui. C'est quoi le problème Appelé ou volontaire Appelé. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allé. Et toi Volontaire Je voulais devenir soldat. Porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une traître. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de guet va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul, alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deux io, il nous donne des infos sur l'armée en échange d'un petit pot de vin. Ok, je range mon arme et je sors mes pesos. Le voilà, j'espère que t'as des pesos sur toi. Qu'est-ce que tu peux me dire Bon, jette un coup d'œil. Tu trouveras des armes par là-bas. Merci bien. Pas de quoi. Je sais pas ce que vous préparez, Raisa et toi, mais j'espère que je serai déjà loin. Tout le monde a un prix. Tous les soldats sont pas des fanatiques. Certains essaient juste de nourrir leur famille. Mais n'oublie pas de ranger tes flingues avant d'approcher. utilise son téléphone pour observer les ennemis. Et repérer leurs points faibles. Je parie que Juan t'a déjà fait son baratin en mode le bon outil pour le bon boulot. l'officier qui commande. C'est Alvarez qui a la clé de l'armurerie. Fais attention, il est haut placé. Dans l'armée de Castillo, ça veut dire qu'il est aussi mieux entraîné, meilleur au tir. Ce salaud est coriace. C'est le fort le mieux gardé de l'île. Ces soldats sont équipés de casques et gilets par balles mais ils ne devraient pas résister longtemps à tes balles perforantes. Utilise l'établi si tu as besoin d'en... Ah et va récupérer cet uranium Danny. Le parasite devrait Et juste à intérêt à le méfier. Mort. Bon. et à l'uranium. Oh <small> l'armurerie, l'uranium Je crois que c'est bon. L'uranium. J'ai ta saloperie d'uranium, Juan. Alors ramène tes fesses ici. Je te préviens, la prochaine Le gentil crocodile Come sí. Guapo, avance. Pardon, Guapo, mais c'est interdit aux crocodiles. Salut, Juan. Ha <rire> C'est l'heure du bricolage, Danny. Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des russes dans les années 80. Et qui s'en servent pour les chars et les balles. <rire> Quelle bande de tarés. Ça a l'air risqué. Tu vas être un putain de super-héros, Danny. Lita et moi, on arrivait à en rapporter à l'orpheline. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah, ça C'est un Supremo. On dirait un lance-roquette. Si, ça fait ça aussi. Autre chose, laisse-moi te présenter... Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Voilà. Un supremo, c'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle, là En partie. Ce qui compte, voilà. c'est d'avoir plusieurs atouts. Eh, Va à l'établi, je vais te montrer. Les supremos... C'est pas simplement des engins de destruction. Leurs gadgets peuvent t'aider à rien. Jetons un coup d'œil à ce Supremo. L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère, c'est le catalyseur de Supremo. Tu en auras besoin pour fabriquer tes gadgets. Choisis un gadget, Danny. T'es en sécurité ici. Y a pas de mauvaise réponse. Parfait. Maintenant, on va parler à Clara. L'heure est venue de tester ce Supremo. Maintenant, on va parler à Clara. Il est largement temps d'essayer ce Supremo. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer? Euh... Oh, j'ai rien à te dire. Reste bien sur tes gardes. Suis toujours ton instinct. Il faut qu'on parle. Inutile de te dire que le régime de Castillo se base sur le Viviro. Il a fait construire des camps de travail dans tout Yara pour sa production. Ces plantations exploitent les parias pour faire pousser les de tabac destinés à devenir du vivero. Ce sont nos camarades, Danny, battus, torturés et recouverts de produits toxiques. Il y a un camp sur cette île. Nous avons tenté de le détruire lors de notre invasion, mais sans succès. On va terminer le travail. Aurullio t'attend dans une grange, pas loin d'ici. Donne-leur une leçon. Bonne chance.